Merci Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire. Félicitations Monsieur le Président pour euh, votre, vos nouvelles responsabilités. Vous avez une mission fondamentale, celle que dans notre démocratie européenne, l'argent que nous décidons de dépenser le soit véritablement dans la bonne direction, dans la direction dans laquelle nous avons décidé de le dépenser. C'est fondamental pour les citoyens et les citoyens qui sont attachés à la façon dont nous dépensons cet argent. La Cour européenne des comptes a analysé que, euh, sur la période du CFP 2014-2020, les 20 promis de dépenses pour le climat n'ont pas été respectés. Seuls 13 ont été dépensés, d'après vos études, à ces fins. C'est inadmissible quand on connaît les priorités euh, en matière de transition écologique. Et pour le prochain CFP, c'est 30 de dépenses climat plus 10 pour la biodiversité. Je sais que le commissaire Hahn a répondu à mon interpellation que pour la commission, il n'y avait pas de problème. Moi, je pense qu'il y en a un. Et Donc, j'aimerais qu'on puisse savoir au fil du temps, année après année, si on respecte bien ces objectifs, notamment climatiques, et qu'on n'attende pas le bout du CFP pour le savoir. Et encore merci pour vos travaux et nous serons vigilants sur ce point comme sur les autres. Merci beaucoup.